Salut à tous Dans cette série de deux vidéos, j'ai décidé de m'intéresser à Gazland. Donc dans ce premier volet, ce que l'on va voir, c'est le background, la présentation du jeu, d'où il vient, quel est son concept, et puis on va s'attacher à décrire quelques notions de règles. Et puis ensuite, dans une seconde vidéo, ce qu'on fera, c'est tout simplement une expli-partie. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, ladies and gentlemen, start your engine. Bonjour tout le monde déjà hein Bonjour salut. Salut, euh, salut salut Loïc, donc on est, on est à la, au Jeu de la Comté, à Besançon. Un magasin qui me tient euh, particulièrement à cœur, parce qu'on bah, en a parlé tout ce matin. Moi je connais le magasin depuis que s'appelle Kadoké, c'est-à-dire euh, depuis que euh, voilà, ça fait à peu près 30 ans euh, que, je connais, que je connais les shops. Et puis bah, je suis byzantin de cœur et d'âme, parce que moi j'habite à Besançon, j'habite à Bâton, tu vois, je suis d'abord de Bâton, après je suis de la Madeleine, après je suis un T'es quasiment peu. né à côté, donc t'es... C'est euh, ça, ça voilà, euh... je, suis, je, suis, je suis né d'ici, donc voilà. <rire> là, je profite, je profite d'être là, je profite que ce soit les vacances pour faire des choses avec, avec des guests, et puis bah nous, ça se fait quand même. C'est des années qu'on se connaît. Hein Maintenant, ouais, ouais, ça commence à. C'est pas moi qui t'ai un peu donné le virus confrontation à une époque. Voilà, si vous voulez en parler, c'est ta faute. <rire> <rire> c'est ta faute. Les, les Wolfen. Wolfen, les Wolfen, je les ai, euh, je les ai gardés. J'ai fait une vidéo de présentation de confrontation. Ah oh, j'ai vu. Et il euh, y avait tes Wolfen dedans euh, que je n'ai d'ailleurs quasiment pas retouché parce que finalement ils étaient très bien comme ils étaient. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène. Euh, c'est un vrai phénomène en ce moment euh, dans le monde, dans le monde ludique, c'est okay. Gazland. Euh, je vais te laisser en parler parce que c'est toi et, et Loïc et toi qui, qui, qui, qui le maîtrisez le mieux. Moi, je, je n'en connais absolument rien. Par contre, ce que je comprends, et après je te laisse la parole, c'est que c'est une véritable ouverture. Euh, on se retrouve avec un jeu qui, malgré tout, ne demande pas un investissement énorme puisqu'il est principalement basé sur la conversion des, des petites voitures majorettes. Un euh, truc des, euh... hallucinant, le mec a tout compris. Donc là, tu oublies les figurines euh, à voilà, voilà. euh... on va, on va, on va... Pour les joueurs d'un certain WK euh, quelque chose, ça va leur faire tout drôle. Ils vont se dire, merde, euh, ça y est, 10 euros, j'ai déjà fini. Euh, c'est ça. Ouais. Limite, c'est ça. <rire> Donc tout commence par ce livre de règles. Bah c'est ça en fait, euh, c'est le seul, euh, la seule chose qu'il faut vraiment euh, acheter en fait. Euh, et encore, bah dans un groupe d'amis, euh, suffit qu'il y en ait un qui et puis mmh, c'est bon. Mm, mm, mm. Alors le bouquin en soi, c'est une soixantaine de pages, hein, donc euh, c'est des règles qui sont assez simples. Alors le jeu a été développé par Mike Hutchinson, mmh. donc c'est ce monsieur qu'on voit tout, et euh, c'est édité chez Osprey Games, donc ils sont spécialisés justement dans les, les petits, les jeux petits formats, des choses un peu simples comme ça. D'accord, d'accord. Et donc c'est un bah, éditeur euh, anglais. Oui. Et Hutchinson, euh, ça n'a rien à voir avec Hutch, quoi, c'est... C'est le même nom <rire> C'est quand même le même nom Il y a peut-être un, peut un rapport de euh, euh, J'ai envie d'en euh, faire une voiture, une voiture euh, bah ouais, euh, Dans évidemment. le thème Starkey, tu vois, bien évidemment, évidemment. Mais Donc pour le coup là, Le bouquin bah, C'est ouais, quelques illustrations Assez jolies alors, tout ça, le, le background Tient en une page ouais. euh, J'ai trouvé que Limite était plus évocateur Que parfois des trucs Qui s'étalent Qui, qui s'étalent euh, ouais. trop ouais. Hum. Donc euh, c'est tout simple Il hein. y a un background officiel On peut le détourner Si on veut Il y a des gens Qui ont déjà fait Des modifications Avec Mario Kart Ou des choses Ouais alors c'est ce que Tu me disais en fait Tout à l'heure Avant donc on débute cette vidéo, c'est que moi euh, effectivement je m'étais un petit peu mis dans l'esprit que le jeu était un jeu post-apocalyptique et que ça, ça, ça en restait là, mais effectivement les règles peuvent être. Euh entre guillemets, allégés de leurs armes ou, ou de certaines spécifications le, et puis on peut ouais. se retrouver à faire un Formula One nouvelle génération en fait. Hein. L'esprit du jeu, il y a un côté euh, démerde-toi avec tes, tes figurines tes, tes voitures, etc. Fais ce que tu veux mmh. et puis ben même l'univers, il y a un côté ben fais-toi plaisir, customise, change l'univers si t'as envie. C'est ouais. le premier jeu open source en fait. C'est-à-dire que le mec il sort des règles et puis après, t'en fais ce que tu veux. Il y a un peu de ça, ouais. ouais. Donc euh, effectivement, euh, bah en ce moment, il y, y a même euh, tout un système de participation, donc c'est que les gens, bah, sur les forums, peuvent donner. Il y, y a eu des idées de nouveaux sponsors, par Bien exemple, sûr, pour hein. des équipes de, de nouvelles équipes, ouais. de nouvelles règles d'armes qui viennent de sortir, genre hier. Donc ouais. euh, ils ont sorti, ça y a une, est, c'est le deuxième supplément déjà gratuit. Donc le mec, il est vraiment ouvert à la communauté, il écoute ce que va dire la communauté et du coup, euh, il va enrichir, ils vont enrichir de en fonction des, des, des besoins de cette communauté. C'est ça. Et puis ben, le, le mot d'ordre, ça reste justement le fun, c'est-à-dire que une idée, même si parait paraît des fois un peu, un peu concon. -con, on se dit oh, mais oui mais c'est rigolo quand même donc on mmh, le fait. Mmh, mmh, donc c'est mmh. pas non plus c'est là qu'il faut, faut être un petit peu faire attention. C'est pas forcément un jeu pour compétiteur. J'aime. <rire> ah. Donc euh, moi, ouais, j'ai autant l'esprit de compétition <rire> qu'une qu'une huître de Camargue. Donc si tu veux, ça tombe bien. Voilà, ouais, bah, ça, ça va plaire à des gens. Hein. Effectivement, il ouais. y a tout le côté, par exemple, euh, socle ou pas socle pour les véhicules. Donc, euh, bon, bah, ouais, mais, par exemple, je les ai pas soclé, pas ça un peu dommage sur la route. moi, je les ai jamais vus soclés mais... encore, mais euh... certains le font. Après, voilà. Euh, Est-ce que tu veux être exactement précis Je crois que c'est <rire> Iggy qui a fait déjà une petite vidéo de transformation Ouais, alors voilà, bah, c'est ça. Alors Iggy, on, ouais. je le salue, je l'embrasse. On va se voir lui et moi. Euh, au mois de septembre. On ne dit pas pourquoi, mais on va faire une mmh. vidéo ensemble avec Iggy. Et oui, il a fait une vidéo. Et euh, Alors, euh, <rire> j'avais prévu de faire celle-là avant de voir qu'il allait faire la sienne. Voilà. <rire> et puis, j'ai dit que je ferais quand même la mienne. Et puis, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Donc, mmh. tant mieux. Iggy, ouais, il a fait une vidéo où il, où il explique aussi beaucoup la, la, la, la façon dont il transforme les voitures. Je trouvais ça, je trouvais ça mmh. génial. Euh, on, on va terminer sur les règles. Elles sont disponibles sur Internet. Elles sont disponibles en PDF. On a vérifié avec lui. Euh, avec qui tombé ouais. hier. Tu te rappelles du prix C'était une dizaine de livres sterling. Ouais, c'est ouais, 8, 8 ou 9 euros, c'est ça. Crois, à, ouais. une bonne <coughs> en PDF, c'est juste hallucinant. Euh, au niveau du matériel, maintenant, mmh. on va commencer par ça et puis après on s'attardera sur la vraie partie du matériel Alors, qui nous intéresse. Ouais. Tous ces, ces, ces, ces tokens Alors, déjà de base, il faut voir qu'ils ne sont pas nécessaires. Déjà, mmh. ça, en fait, le, le bouquin, encore une fois, hein, tu regardes à la fin. Tous les gabarits de jeu ouais. sont disponibles dessus, donc euh, les cartes pour les véhicules pour euh, connaître leurs caractéristiques, hein, si tu prends une moto, mmh, euh, mmh, un bus, mmh. etc. C'est pas la même chose, donc tout est là. Et puis bah, tous les petits jetons donc euh, qui vont nous permettre de jouer sont, sont là. Tu as juste à les imprimer si tu veux pas t'embêter à acheter euh, le reste. Ouais, ouais. Tu colles ça sur du carton de céréales et, euh, et ça roule. Ouais. ouais, ouais. Donc euh, c'est une solution, on a commencé comme ça, avant de se dire effectivement, bah, pour le, le côté c'est plaisant, ouais, ouais, on player, des, des players, on aime objets. Donc après effectivement, euh, bah, tu prends les tu petits, petits jetons. Ouais. Non, puis bon, quand on a investi 9 euros dans un livre de règles... Euh... On peut foutre 20 balles dans des dans, dans, dans, dans des jetons derrière C'est ça sûr. aussi tout l'intérêt mmh. du, du jeu. Là, en fait, ça, ça s'achète euh, notamment sur les sites partenaires puisque sur le site euh, d'osprey il y, y, y a tout un ensemble de, de, de, de communautés qui sont qui sont présentes. Et puis Guy a donné euh, le nom d'un d'un détaillant qui, euh, qui fait des qui fait des trucs donc on ah, Ça, va ça a je ouais. crois. Ouais, ouais, ouais c'était que Tu as commandé aussi certains trucs, oui. Après, sinon j'ai pris aussi avait des au tout début il y avait des officiels Gazland, donc eux-mêmes vendaient des gabarits, donc j'ai ceux-là, mm -hmm. euh, les dés aussi. Mm -hmm. Puis après des, donc des développeurs tiers, enfin des éditeurs tiers se sont mis à fabriquer des choses. Mm -hmm. Et puis je crois qu'ils en sont au stade où j'ai l'impression qu'ils veulent même plus s'embêter à le faire et laisser. Ouais les gens. ouais ils ont raison, ouais. ils donc, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont donné vie et ils laissent le jeu vivre en fait. Tout commence avec ça C'est ça à deux euros donc euh, à peu près c'est ça 2 euh, ouais. euros si tu achètes neuves, neuf ouais, si tu vrai. récupères des deux grosses euros, caisses euh... non c'est 2 euros le, le, le panier le, le, le c'est quasiment de, euh, de, tu, de tu à laver quoi hein. et ça peut être gratuit si tu as un petit neveu ou, <rire> ou même un gosse quand euh, euh, j'ai voitures ouais, à lui tu as, euh, as eu là où je suis pas ouais, gamin ouais. je vais, je vais... <rire> moi tes voitures genre quelque chose je les montre là, donc ça c'est une cape à transformer puis il y a les voitures que toi tu as commencé un petit peu à customiser ça c'est une miyazaki j'imagine on tout à fait parce que donc donc dans le jeu, il y a des factions C'est ça. Il y a, il y a, a... combien de factions tu te Alors, bah, justement, il y en a 6 dans le bouquin de base. Mm. Mais dans l'extension le, qu'ils ont sorti hier, ils viennent d'en rajouter déjà une nouvelle, qui sont des espèces de pirates du désert. Il faut imaginer, effectivement, bah, à l'abordage, les mecs euh, qui... Euh, qui saute sur les voitures des autres, qui sacrifient des membres de leur équipage pour aller prendre d'abordage des ouais, autres ouais, voitures, ouais, ouais, et ouais. Euh, avec un ensemble de règles, de nouvelles armes. Enfin donc euh, le jeu s'étend et donc on, donc on en a à 7 factions sept factions pour l'instant. Sept factions pour l'instant. Sans compter que la faction est déjà presque une règle optionnelle, cest que le jeu de... avant de t'en parler te propose de jouer, d'essayer. Je pense qu'aujourd'hui on va jouer sans faction pour faire une petite démonstration. Euh, du ouais jeu. ouais ouais, on va faire on fera une deuxième vidéo où on fera un ou deux tours euh, de jeu. Euh, là toi tu as développé toutes les factions ou tu t'es orienté euh, sur une faction particulière J'ai fait, j'ai pas tout ramener mais effectivement j'ai essayé de faire pour des démos locales. j'ai effectivement fait des voitures un peu de toutes les factions ouais. mais euh... mais là bon aujourd'hui j'ai eu j'ai un peu pris un fleurilège en fait euh, d'accord Allez, c'est la fête. Je vois que tu as utilisé également des, euh, des... On est dans la situation d'un magasin, donc il euh, y a de la vie autour de nous, hein, pas que les gens s'inquiètent. <rire> euh, J'ai vu également que tu avais utilisé des décors. Ça, c'est du, tu m'as dit... C'est du euh, Necromunda. Ça, c'est du Necromunda euh, transformé. Et je vais redresser un petit peu pour qu'on voit euh, ces belles choses. Là, on a une gate. Ouais. Ça, c'est les portes qu'on va, qu va franchir dans le jeu. On parlera des, on parlera des différentes façons de jouer après. Mm -hmm. euh, ça, c'est commandé par contre. Commandé, ouais. je crois que c'est fort d'ailleurs. D'accord, oui, oui, ouais, ouais. ouais, il me semble. Ouais, J'ai ouais. vu ça dans la vidéo de, de Iggy, euh, il parlait des portes et euh, voilà. Donc, ça, c'en est, euh, est une. On va, on va juste hop, rapidement montrer aux gens qu'on a déjà préparé une, un débit de table avec un beau tapis d'ailleurs. Donc, voilà, on va normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez sympa au niveau euh, de la customisation. Ah bah c'est du, du, le rabio héros hein. donc soit effectivement tu euh, t'es joueur d'un autre jeu et puis bah, tu prends toutes les pièces euh, que tu peux récupérer Alors, bon il y a des gens qui vont reconnaître hein, sur certains véhicules par exemple si on les met si on les présente mmh. ouais. euh, du du bits Eldar noir hein, qui était ah ouais, qui a été ouais, mis ouais. par dessus ouais, voilà ouais, on connaît ouais. ça ouais. Euh, les orques. Du... y a beaucoup ouais. utilisé du taux ouais On ça se euh... demande à quoi ils jouent quand ils jouent au Warhammer 40 k hein. <rire> donc ouais ben bah, en taux ça peut être effectivement il y a une faction qui est un peu technologique donc ça peut ça peut bien coller ouais, avec ouais. eux ouais. Euh, les, tout ce les, qui est orc c'est la folie ça marche très bien On est clair. Euh, je vois qu'il y a euh... un bouclier orc là-bas d'ailleurs euh, ouais ouais bien euh, du celle de Loïc. Euh, du chaos, là là, là du... ça c'est du, du bouclier orc non ouais c'est possible euh, euh... ça un petit peu à droite tout, à gauche euh... tout ce que t'as trouvé ah, T'as t'as du t'as du chaos aussi ça va bien même espèce marine dans oui, hein, du chaos impérial raison c'est du chaos en gros tout colle mais tu peux même et ça c'est déjà T'as le luxe d'avoir du bit. si t'en as pas tu récupères moi c'est des cartes plastiques tu sais, truc de modélisme de base, ouais. que tu découpes, que tu les taillades... Grappes, euh, les ouais. grappes, moi je, je, je ne jette plus mes grappes, je les garde parce mmh. qu'effectivement tu te sers des grappes, tu les découpes après, voilà. tu voire même voilà. tu, les, tu les fais fondre un peu. Et tu, voilà, exactement, Donc, tu voilà être... Donc ça c'est que des bouts de grappes voilà, euh, reclippés... Donc ouais, pareil voilà. pour faire derrière un peu du, du bord de ouais, métal points, qui traîne. Ouais. Euh... Mmh, mmh. On va bah, ah, pareil la non. voiture noire qui est devant, bah, c'est pointe, des pointes qui a, ce qui fait son bélier devant, bah, c'est que des euh, bouts de grappe, euh, euh, de grappe qui sont taillés en pointe et collés dessus. Quoi. Mmh, mmh. Bah, pareil pour celle-ci, voilà ça me, fait, ça me fait un petit look sympa. Ouais celle-là tu lui as fait carrément une crête d'iroquois. Euh, elle défonce celle-là. Hein. C'est une Lamborghini. Donc, euh, ouais. Ouais. ouais. Et bon, pour ouais. le coup bah, effectivement c'est que c'est du bout de grappe. Pareil le grillage, c'est des trucs que tu récupères, c'est en animalerie, c'est les grillages pour aquarium, Ouais ouais. Ah ouais, Donc, ah ouais. euh, oui, alors, il en... y a un truc, dont on, on pense pas quand on fait de, comme ça, des décors ou des choses comme ça, ça. puis c'est toi qui m'avais donné l'idée avec Bushido, c'est d'aller en animalerie d'acheter des trucs pour les poissons. C les décors, de, <rire> les décors de poissons sont vachement chiadés et euh, ils coûtent rien du tout, ça. ça va te coûter 20 balles, tu vas, bah, venir l'acheter dans un magasin pour avoir un décor et tu vas le payer 60 alors que c'est exactement le même truc. C'est, voilà, ça ouvre l'imaginaire déjà aussi par cet intermédiaire-là, c'est-à-dire que ça t'oblige un peu à, à te, sortir, euh, à te sortir le cerveau de la tête et puis de te dire euh, comment je vais convertir les trucs, c'est déjà une... c'est déjà commencé à jouer en bah fait. C'est Gazord, avant même j'ai dû passer, j'ai dû attendre un mois, je voulais pas jouer tant que la table n'était pas prête. Je, je reconnaître l'animal <rire> Voilà, et pour le coup, euh, pour le coup effectivement j'ai pris juste <rire> mon pied à faire les voitures avant même de me dire euh, comment se, le jeu se joue. Ouais. Donc euh, je crois qu'une des premières que j'ai faites, ça devait être celle-là. C'est une des premières que j'ai custeux. Mmh, et juste à la faire, euh, bah, c'était déjà un vrai plaisir. Donc là, on est plus dans le côté modéliste et on, on commence à rentrer dans le côté un peu J'arrive même pas à savoir où est la tête-tête et où est le cul <rire> tu vois. Elle défonce. Ouais. Euh, les modes de jeu. Euh, ah, oui. En fait, il euh, y a plusieurs modes de jeu, mm -hmm. on peut simplement faire une course, il y a d'autres choses. Euh, ouais, tu avais fait. commencé à m'en parler, si tu veux nous en parler. Ouais, bah, un effectivement, peu. En fait, on a plein de modes de jeu différents, c'est ce qui rend le jeu aussi très intéressant. Ouais. Que, bah, comme tu as dit, on peut faire une course toute simple, hein, euh, type course à la mort, Jason Statham, etc. Ouais. Et on peut aussi euh, faire des scénarios, par exemple, d'arène de la mort. Où on mm -hmm. va partir chacun dans un coin et euh, le dernier vivant gagne. Donc c'est comme dans Mario en fait, dans Mario Kart. C'est a... ouais, un ouais, ouais. une arena euh, C'est un petit, petit peu pas Des ouais. petits ballons qui s'envolent par contre. Plus, plus que ce que tu <rire> croirais. <rire> ça oui, effectivement, t'as as le côté. Euh, bah ouais. Pareil, le, la petite bombe dans Mario 64, Mario Kart 64, c'est ouais, tu sais, que ouais, le mec ouais. est foutu, puis il peut encore venir casser les pieds. Il y a un peu ça aussi. Il y a ça donc, aussi, ouais. d'accord. Il y a il la, l'arme du dernier euh, du, du gars qui est tout au fond. Il y a, voilà, on peut, on peut respawn si on est, si on est complètement mort. Ils ont sorti une arme d'ailleurs dans le, la, la, nouvelle, la nouvelle vague qui vient d'arriver là où on va pouvoir aller taper au missile tête chercheuse euh, ah oui d'accord ok où, là c'est vraiment la carapace bleue c'est exactement la carapace bleue on en a <rire> il y a pas longtemps hein. Voilà, il y a encore plein d'autres choses, vous avez ben, notamment euh, ce qu'on a joué la dernière fois, le, le Saturday Night, où ouais. euh, là ça va être euh, la bande de Redneck <rire> qui est devant sa télé le samedi soir et puis qui veut, euh, veut voir du spectacle. Ouais, ouais. Et là, il va falloir, ils vont voter, euh, on, va, on va lancer un oui pour alors, savoir les objectifs. Moi, j'ai entendu parler de cette histoire de vote là. Ouais. Comment ouais. ça se passe Parce que tous les joueurs sont autour de la table. Personne n'a envie de voter pour le voisin. Alors en fait, ce qui se passe, c'est au niveau de l'univers, Donc c'est un univers post-apocalyptique. Euh, la Terre s'est faite euh, atomisée par Mars, qui était une de nos colonies, qui a demandé son indépendance. Et donc en gros, on le peu de richesse qu'on a, c'est capté, c'est envoyé là-bas. Et il là faut les divertir, ces gens-là. Ah d'accord. Et donc gaspantes sont sont voilà. sur Mars, voilà, c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Exactement. C'est le mec qui vont bosser comme des chiens sur Mars, mais bah, là. Bah là, euh... non, en fait, là-bas il y a des ressources fabuleuses, c'est l'El Dorado. Ils ont trouvé, la, la, la technologie euh, en dix ans, euh, voilà, est devenue fabuleuse. Ouais, enfin, là, est, ah, pour ah, le ah coup, ouais. euh, c'est nous qui sommes un peu à la traîne. Et euh, donc pour divertir ces braves gens. Il n'y a rien de mieux que de voir des pauvres types s'éclater dans des courses à la mort. Et donc, bah, c'est, pour ça que c'est Gazland. Et c'est pour ça qu'il y a eu, effectivement un aspect vote du public. Mmh, mmh. Et donc, selon les écuries que tu joues, donc, as des, des différentes écuries ont différentes, enfin, euh, attentes, on va dire. Ouais. Euh, le public des écuries ont différentes attentes. Ouais. Et donc, en faisant les actions que le public attend, tu gagnes des jetons de vote qui sont symbolisés, donc, par ces, ces petits jetons-là. D'accord. Donc, c'est peux... un peu scénarisé. Donc, là, il y a des, il y a, y a une notion d'objectif, alors, du coup, dans ça. la partie. C'est-à-dire que je vais remplir les objectifs et en fonction des objectifs que je remplis, qui vont satisfaire la plèbe, enfin, plutôt le consul qui, qui <rire> regarde ça. depuis, <rire> euh, depuis mars, puisque la plèbe, c'est moi, j'obtiens euh, des jetons, et c'est ensuite... Alors, ah, après, c'est à la fin du tour qu'on regarde combien j'ai de jetons, puis je marque X points, ou c'est à la tu, fin de la partie les Au moment, tu... En fait, les jetons, c'est une ressource dans le jeu. Ce n'est pas, pas des points des objectifs à proprement parler. Mm -hmm. C'est, par exemple, la faction américaine. Donc, c eux, c'est les, les gros lance-missiles, les gros guns, ils sont là pour jouer la fight, plus que la course. Mm -hmm. Et chaque fois que tu fais des dégâts, une certaine quantité de dégâts sur une attaque le public est content, il voit des explosions, c'est ce qu'il voulait. Mmh. Tu gagnes un vote. Et ce vote, plus tard, va te permettre soit bah, de se de servir pour euh, des respawns, justement, mmh. recharger des armes, gêner un joueur, ou au contraire, remettre un de tes véhicules un petit peu dans la course si jamais euh, il était un petit peu en danger. Mmh. Donc, euh, permet de faire ces choses-là. Et par contre, donc selon le scénario, chacun a ses objectifs précis. Mmh. Donc la course, fait euh, fatalement, c'est de terminer premier. Mmh. Mais comme tu disais, la reine de la mort, c'est d'être le dernier en vie, sachant qu'en plus, sur la reine, il y a des tourelles qui tirent indistinctement sur tout le monde. Donc ah, ça veut dire que tu pas peux pas fuir. jouer planqué. On ah. peut pas fuir sur ce genre ah. de scénario. Il n'y a pas de passivité possible. Exactement. Non. Les tourelles ah. sont là pour empêcher euh, le petit malin d'aller se cacher en fond de table et d'attendre que les autres meurent. C'est ça. Ah, donc il y a ça, il y a le scénario okay. des zombies. Donc euh, tu prends un saut de zombies, donc le, le bag of zombies que tu peux acheter, tu vois, le, les petits zombies à 20 mm, tu le balances sur la table. Et pour le coup... <rire> les aléas du direct. C'est hein. ça. Euh, les aléas d'être dans un magasin. Alors, je pense que c'était dit trois genre de choses. Oui, non, non, non, non <rire> on va le laisser. C'est très bien. Ça fait un peu, ça fait un peu vivre la vidéo. Non, mais de toute façon, on a dit qu'on était dans un magasin au début. Oui, ok. Et donc, pour le coup, effectivement, disait donc les zombies que tu places sur la table un peu au hasard. Mm -hmm. Et en plus du fait que les voitures vont s'affronter entre elles, le but, c'est de renverser un maximum de zombies quand tu les ramasses, tu les collectes. Tu les collectes. Ouais, c'est cette <rire> version zombie dont voilà. il avait parlé. qui euh... recherche des zombies. Les, les, les tokens, là, euh... On va, on, va, on va un peu parler des de la phase de jeu, ouais. si, si tu le si tu, tu, tu, tu permets. Si tu, bien sûr. Donc, il y a une notion de vitesse. Mm -hmm. En fonction de la vitesse à laquelle je roule, je vais pouvoir utiliser tel type ou tel type de token. C'est ça. Euh, C'est du X-Wing. C'est ouais, hein. la même idée, tu ouais. hein, as euh... différents gabarits de mouvement, comme dans X-Wing. Euh, on verra qu'il y a un système de stress, justement, qui, euh, qui ressemble à un système de stress de X-Wing un petit peu. Simple. Ah, ici, voilà, donc nos petits jetons de stress, Voilà, ouais. les votes du public, voilà. ouais. la pole position, donc ça c'est important, c'est pour savoir, savoir qui joue en premier euh, dans le tour, okay, ouais. ça reste de l'activation alternée malgré tout, mm -hmm. donc euh, jouer en premier on joue un véhicule, puis les on tourne dans, dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis les joueurs à tour de rôle vont jouer chacun un véhicule, euh, qui est éligible pour la phase de <rire> On actuelle, ça on expliquera peut-être en jeu, ouais. Et donc effectivement, bah les mouvements, il y a plein de mouvements qui sont accessibles, donc pour les différentes, euh, les différentes voitures, voilà, ce que mm -hmm. vous, vous allez faire. Donc en fonction de la, la nature de la voiture, euh, j'ai des mouvements que je peux faire ou j'ai des mouvements interdits. Non, et là c'est pas la, la, la nature de la voiture, c'est la vitesse à laquelle tu es. Uniquement. D'accord. C'est ça. C'est la vitesse. Toutes les voitures peuvent faire tous les mouvements. C'est la vitesse qui va euh, déterminer. D'accord. Alors okay. c'est là qu'on va dire, que les voitures peuvent, bah, justement, par exemple, non, parce que celui-ci, donc qui est, le, qui est le plus long, pour la ligne droite. Pour aller jusqu'à et il y a certaines voitures qui ça. ne vont pas jusqu'à 6. C'est ça. On okay. voit que c'est marqué dessus sur le gabarit. Donc il y a une n'est utilisable qu'en vitesse 5 mm, mm, mm. et 6 et pour le coup bah, l'exemple type un pick-up truck ou un bus ne peuvent pas monter à cette vitesse-là à mm. moins de le trafiquer Alors, ça c'est encore autre chose oui. Une, on choisit sa liste, on choisit ses véhicules je vous vois venir, quoi. si on trafique on prend un risque que la bagnole nous pète à la gueule c'est souvent lié à oh, ça c'est ah, hein. envisageable <rire> <ouais>. <rire> <rire> le jeu est, façon, est, est basé là-dessus, c'est ouais. euh, ce petit côté où euh, tu veux essayer d'aller un peu plus loin, donc prendre un peu plus de risques, tu sais que tu peux te vautrer de plus en plus, mais en même temps, tant que ça passe, euh, fin, tant que tu gagnes, tu joues, on t'a envie de te dire, oui, mais c'est une course, donc il faut, faut que j'aille plus vite, donc c'est doser ton risque, ouais. et puis bah, ta vitesse, donc euh, est, tout est... Ça, je le montre, parce que c'est une départ. Euh... Mmh. Importante, euh, ouais, là. effectivement. Je... Je, le, Loïc <rire> m'en a, a un peu parlé. Et il m'a fait comprendre que genre si tu maîtrisais ça, t'étais étais le, le roi de l'arène. Alors c'est un peu ce qui est c'est ouais. un peu ce qui est intéressant dans le jeu, on va dire. C'est lorsque tu le vas piloter les véhicules, ouais. Tu vas devoir, enfin tu, tu peux, t'es pas obligé, des dés spéciaux, enfin bon, c'est des dés 6. Dans le bouquin, t'as un équivalent, si jamais tu les as pas, c'est des spéciaux, tu ouais, préfères plus, toi. Ouais, ouais. Mais bon, bref, il y a différentes valeurs. Euh, de 4 à 6, en gros, c'est les valeurs shift qui sont toujours souvent des valeurs positives. Le 1, c'est le hasard que tu ne veux pas, qui est vraiment euh, le que mauvais jet par donc, excellence. Que tu vas donc capitaliser en pion. C'est ça. Et, et tu accumules tes risques. Je, je, je triche parce que Loïc m'a déjà raconté <rire> des choses. Heureusement, il est là. Non, mais comme ça, j'ai l'air moins bête. Mais en même <rire> temps, je joue au rôle du gars qui sait pas. Et il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui savent pas. Plus j'en ai. Euh, moins bien euh, c'est. Moins bien c'est. Alors. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq. Il se passe quelque chose en attendant Non, j'ai pas de malus. C'est quand j'en ai six, ça à partir du sixième. Effectivement, dès que tu atteins les six risques, bah là le véhicule peut soit partir en tête à queue, ce qui est le moins pire. Mais bon, ça veut dire que bah tu perds ta vitesse en inertie et donc bah tu te en sur la course. Et puis bah si jamais il y a des armes, etc. Bah t'es un peu au milieu en vitesse 1, comme un idiot, puis un côte ferme qui Et puis bah au delà de ça, tu peux faire le tonneau. Donc là, tu vas carrément te voter dans le décor. Et puis c'est le drame, quoi en plus de repartir à la première vitesse, etc. C'est quoi les phases de jeu Ces mouvements Alors, effectivement, bah, avant même ça, il faut voir que le jeu se qu'un enfin, tour se décompose en phase de vitesse. D'accord. Donc euh, ça va de la vitesse 1 à la vitesse 6. On mm -hmm. considère qu'un véhicule ne peut pas être à la vitesse 0, il est toujours un peu en mouvement, parce que sinon il n'a aucun intérêt là, là, là c'est ouais. ça. Mm -hmm. euh, et donc un véhicule peut jouer si lui-même est dans, dans la vitesse du moment ou à une vitesse supérieure. Un véhicule, par exemple, qui est en vitesse 4, ouais. ça veut dire qu'il va pouvoir jouer à la vitesse 1, 2, 3, 4, il va jouer 4 fois. Il va jouer quatre fois ou il peut choisir le moment où il joue? Il va jouer quatre fois. Alors, tu peux choisir dans le sens si t'as plusieurs véhicules. Tu peux dire, bon, bah, phase de vitesse 1, je joue d'abord celui-là qui pourrait jouer puis je jouerai l'autre ensuite. Ouais. Et il devra jouer quand même. Ouais. Et ensuite, bah, comme je disais, il va jouer à chacune des phases de vitesse à laquelle euh, bah, il est euh, actuellement ou ah, Alors, tu es en train de me dire qu'un véhicule en vitesse 4, il va jouer quand tous les véhicules jouent qui qu sont à vitesse 1 jouent, lui, il va jouer. Il va jouer qu'une fois le véhicule en vitesse 1. Voilà. Ensuite, il peut jouer s'il veut quand les autres jouent la vitesse 2. C'est ça. Et donc il va jouer à vitesse 2 C'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça mais tous les autres aussi, vont, parce que le principe c'est que les autres vont essayer pendant leur vitesse 1, même s'ils si sont à vitesse 1, pendant la vitesse 1, ils vont essayer de monter la vitesse au-dessus, ouais. pour pouvoir rejouer dans la prochaine phase de vitesse. Tu m'aides, tu, tu m'éclaircis, j'ai l'impression que tu as envie. Alors en fait, c'est très simple, voilà. Tous les véhicules qui sont au moins en vitesse 1 vont jouer. Ça c'est sûr. Tout le monde ça. va jouer. Ouais. Ensuite, une fois que tout le monde a fait sa phase de vitesse 1, on passe en phase 2. Ouais. Tous les joueurs qui sont au moins en, phase 2, en vitesse 2 vont jouer. En, en vitesse 2, Et on fait ça oui, mais vitesse les 6. joueurs qui sont en vitesse 2, ils jouent pendant la phase de la phase 1 oui. oui aussi. Ah, C'est énorme. Donc mais si ça. on est directement en vitesse 5, par exemple avec certaines compétences qu'on déterra pour plus tard, on va jouer automatiquement les 5 premiers tours. Oh putain. Sans même avoir à se dire, il faut vite que je monte un rapport, sinon je ne jouerai plus. Ah ouais, Et c'est là okay. qu'en fait le, le tête à queue ou le, le tonneau est vraiment impactant, c'est que ben bah, si on fait un tête à queue tour 2, on joue plus jusqu'au tour 6. Mais attendez les gars, bah, le, le gars qui est en vitesse 5, euh, il va se déplacer donc euh, à cette distance là s'il joue 5 fois. Bah, il bah, va se déplacer 5 fois, fois de cette distance. Le, le souci, c'est que cette distance-là, c'est une belle ligne droite, comme tu vois. Ouais. Et qu'un circuit, c'est pas fait que de lignes droites. Voilà. C'est ce qu'on disait tout le à l'heure. Le problème que, que t'as... Mais moi, je suis genre, allez-y, moi. Il fond, fond, fond, fond, fond. Fond. Bah, y a une faction qui est faite pour toi. Celle que je joue, la nitro, on fonce, et puis on verra bien après. Le souci que t'as, c'est que... Ça passe pas. En vitesse 5, une façon, la euh, vitesse à laquelle t'es, les gabarits auxquels t'as tu le droit pour te déplacer ne sont plus les mêmes. Par exemple, en vitesse 5 ou 6, celui-là... Mais oui. Et t'as ce virage-là, sachant que, en plus, en dessous, il y a des petits symboles. Mais oui. Et, tu vois que celui-là, si tu le prends à la vitesse 5, il donne du risque. Mais oui. Donc, ça veut dire, en gros, tu n'as plus que ça pour te déplacer. Bien sûr. Donc, en gros, bah, ok, tu vas vite, mais non seulement tu prends du risque, et en plus, ça te mange les murs. Et donc, du coup, ah, j'ai euh... pas forcément intérêt à jouer à toutes les phases de jeu non donc... plus. Il y a des fois où c'est mieux de rétrograder, de se dire, je négocie mon virage comme il faut, plutôt que de m'éclater dans le mur comme une, comme une patate. Mmh, mmh, mmh, mmh. D'accord. Donc, okay. euh... c'est la gestion de ça, ta vitesse. Savoir, est-ce que tu veux pousser un peu plus haut Est-ce que je monte le rapport du dessus parce que je veux gratter un petit peu de distance au risque de faire un tête-à-queue ou de me mmh, cacher dans le mur mmh. Et donc, donc ça c'est la vitesse qui va déterminer le déroulement de la phase de jeu. Mmh. Donc ensuite, dans une phase de jeu, une fois qu'on a défini la vitesse... Bon, D'abord, on, on choisit le véhicule qu'on veut jouer. Ouais. Qui peut jouer, ouais. selon les conditions qu'on vient d'énoncer. Ouais. Tu choisis ensuite un des gabarits, sachant qu'il y a une petite règle rigolote. Quand tu as touché un gabarit, c'est ouais. celui-là que tu joues. Ouais. Donc tu peux pas dire j'en prends un autre, non c'est fini ouais. Genre euh, c'est pas mon tour de jouer, je fais ça, je fais tiens vas-y tu peux me le poser. Tu fais la connerie de le compte, tu l'as dans le cul. Ça, ce serait vicieux. Apparemment, il y a des gens vicieux dans le jeu, euh, je ne sais pas, moi. Mais c'est possible. Non, tu as ça, le fait que... Le tu genre, sais putain, jamais... il est pété, ton truc, là. Oui, puis le... Ah, c'est <rire> ah, un mètre trop tard, mais je voilà. le prends. Voilà. Euh, tu as ça, le fait aussi de prendre un gabarit que tu n'as pas le droit de prendre. Par exemple, celui-là, tu vois que tu peux l'utiliser aux vitesse 3, 4, 5. Ouais, ouais. Si jamais, euh, tu en vitesse 1, tu te dis, oh, bah, je vais faire ça, tu t'es trompé. À ce moment-là, c'est ton, ton prochain adversaire, donc le prochain joueur dans l'ordre de table, ah, qui va choisir le gabarit pour toi. Alors, par contre, il choisit le gabarit pour toi, mais il est obligé de prendre un gabarit qui correspond à la vitesse. Tout à fait. Euh, ouais. La bonne. D'accord, ok. Mmh. c'est pour dire qu'il bon, faut déjà faire attention à ça. Ensuite, tu places ton gabarit devant la voiture. Donc, euh, si on peut limite le ouais, montrer on euh, on bêtement. Le euh... On va se faire un peu de place. Euh... Où c'est que tu veux montrer Vas-y, je vais euh, Moi, euh, moi bah, je vais tiens, emmener, en prendre, euh, prendre l'image à toi. Voilà. on dit, je vais jouer à voiture rouge. Voilà. Hop, je prends ce gabarit-là. On le place devant, toujours avec le nom du mouvement en bas. Ça va être important pour un détail, oui, c'est cette petite encoche. D'accord, ok, ouais. Une fois que je suis là, je vais faire un test de pilotage. Alors, tous les véhicules, selon leur, euh, leurs caractéristiques, ont des valeurs différentes. Là, on dit que j'en ai trois, pour l'exemple. Le, Donc, je peux jeter jusqu'à 3D. Déjà, je ne peux en jeter aucun. Si j'ai envie, je peux en jeter un, deux, jusqu'à trois, parce que ce serait la valeur maximale de la voiture. D'accord. Donc, je choisis selon les risques que je veux prendre. Mm -hmm. Je jette CD, hop, ouais, on fait au pif. C'est assez intéressant comme résultat. Donc ça, par exemple, c'est le Donc plus là, mauvais as résultat fait possible. Un shift, un slide et ouais. un, un stress. Et on va même ça. mettre 4D pour avoir tous les résultats possibles. ça, on va tout expliquer. Donc ça, ça me donne un stress d'office mm -hmm. et euh, sans rien de plus. Ce qui peut, bah, c'est sans doute le plus mauvais résultat possible. Donc là, déjà, on prendrait un stress. Tout à fait. Passe, Ensuite, j'ai un slide. Alors slide, qu'est-ce qui se passe Que mon véhicule va glisser. Donc je prends le template. De slide, Ça veut dire qu'au lieu d'aller là où je voulais, le véhicule va déraper, il va glisser, il va se retrouver ici. C'est obligatoire Alors ça, j'expliquais après. Admettons, je prends le résultat. Okay, on okay, peut okay. après changer un petit peu, on peut faire des choses. Okay. Mais okay. si le résultat, je le prends, il se passe ça. Mm -hmm. Donc, pour montrer parmi les mouvements ce qui est possible. Mm -hmm. Ça, ça me donne aussi un risque de faire ça. Par contre, on pourra voir que dans certains cas, si je m'aperçois que ce mouvement-là, il m'a amené dans le mur, je peux le vouloir, le slide. Ah Dans oui, oui, certains cas, c'est même une façon de, justement, quand on va très très vite en vitesse 5, ouais, ouais, ouais. euh, c'est une façon avec les slides de pouvoir négocier les virages. Là, on ne pourrait pas tourner mmh, aussi mmh, sec mmh, en temps normal. Mmh, c'est mmh. grâce à ça qu'on va pouvoir prendre des virages absolument incroyables mmh. en allant très vite. Mmh, mmh. Mais ça met du stress. Mmh. Et il faut avoir le résultat. Mmh. Ensuite, on a le spin. Alors, ça, c'est une fois que j'ai fait tous mes mouvements, j'ai le droit ensuite, une fois que ma voiture est placée, de l'orienter à 90 degrés d'un côté ou l'autre. Plus ou moins, 90 Plus, degrés Oui, bah jusqu'à 90, jusqu 90 degrés. Jusqu'à 90 degrés, Et donc ça me redonne aussi un stress. Alors pareil, pour s'aligner comme on a envie, c'est quelque chose qu'on peut désirer. Mmh, mmh, mmh. Ça donne du stress, mais ça peut être intéressant à certains moments. Et enfin, les, les autres dernières phases, c'est que des shifts. Ouais. Alors les shifts, à quoi ça sert Soit on s'en sert pour passer les vitesses, justement. Donc passer la vitesse au-dessus ou en-dessous. Ouais. Passer une vitesse toute seule, ouais. ça donne un stress. Donc, Si je veux monter une vitesse avec ce shift-là, j'en aurais pris 4. Rien que du mouvement là, sur les 6 qui me sont euh, autorisés je, je, Tu vois, 6 ça me paraissait beaucoup. Ouais, en fait, ça, ça, peut aller vite. Et en une, pas, en, en, un, <rire> en un tour, en une activation, tu peux déjà en prendre. Après, euh, c'est quand même cache, partie, particulier, oui, ça c'est, ce voilà, On a fait, euh, on a un peu truqué un, le, le jet, ouais. Ouais. Mais effectivement, parce que as trois phases shift sur le, sur les dés, donc, euh, tu as quand même une chance sur deux d'avoir des shifts. Et ils te permettent, sinon, hein, au-delà du changement de vitesse, ils te permettent soit d'ignorer un des résultats mm -hmm. du, de ton jet. Donc, par exemple, tu veux pas le slide, tu te dis, bah, tiens, je prends mon shift pour annuler le slide. Mm -hmm. Donc, c'est une solution. Ou enfin, dernier truc, tu peux te servir si tu as plein de shifts, qui te servent à rien, hop, on les pose là pour montrer. Tu peux te dire si as déjà, ta vitesse est suffisante, ton mouvement initial te plaisait, tu peux dire je bah, mes shifts, je m'en sers pour ôter des marqueurs de stress. Un shift par marqueur C'est ça. D'accord. Donc tu peux gérer euh, tu peux gérer ton stress grâce à tes shifts. Mmh. Si tu plus de stress, tu plus rien et tu encore des shifts de rap, tu peux les, les défausser, sans effet. Mmh. D'accord, ok. Sachant que, comme je disais, bah, selon la vitesse à laquelle tu vas, Certains mouvements comme celui-ci par exemple, si je vais à la vitesse 2, mmh. il me donne un shift gratos. Oui, je plus. vois, ouais, parce qu'en fait sur le gabarit, il mmh. euh, y a, des, euh, y a des, euh, des résultats de dés qui sont, qui sont gravés. Voilà, pour le 2, il y a un shift, et puis pour le 4, il y a un stress. C'est ça. C'est-à-dire que si je prends ce virage-là à 4, euh, je vais, euh, je vais, me, je vais me, me filer un stress automatique. Ex exactement. Donc en gros, bah, selon la vitesse à laquelle tu vas, tu vois que les, les, bah, les mouvements affectent ta conduite. Mmh. Donc un mouvement qui peut être simple à la vitesse 2 devient enfin euh, compliqué et beaucoup plus dangereux à la vitesse 4 ou 5. Et donc bah faut gérer ça aussi. Donc aller vite c'est bien, mais euh, les mouvements deviennent, bah, comme on disait, hasardeux. On essaye et eh ben on essaye. Est-ce oui. que est-ce que tu vois d'autres choses comme ça là oh rapide, bah si on, doit on doit peut dire. parler des armes parce qu'effectivement, comme je disais, la, donc la phase de mouvement, ça c'est la phase de mouvement. Ouais. Ensuite arrive la deuxième phase, c'est ah la ouais. phase d'attaque. Ouais, bah il faut qu'il y ait des armes. Mmh. Et les armes, c'est c'est tout con, hein, C'est euh, le système selon le, les armes ont différents prix, différentes caractéristiques. Mais une, euh, allez, on, si, on, si on a un une mitraillette de base, mmh. c'est deux D6. D 6 D'accord. Alors il y a une portée. Hein, et il y a un, y a un, un angle. Ouais. C'est-à-dire que si ton arme elle est montée devant un gabarit vraiment c'est les deux là à la suite que tu vas mettre ouais donc, si on les voit hop là voilà. tu vas mettre les deux là et ouais. si es monté devant tu vas devoir les mettre comme ceci et tu peux un peu coulisser ouais. de l'avant de, de ton véhicule de à gauche, ouais, mais là. un véhicule qui par exemple bon pour l'exemple serait juste ici bah là il est, il est dans l'angle mort je pourrais pas le toucher d'accord ok mais après bah, je peux mettre des armes sur le côté je mets des armes derrière hmm. et je peux les monter à 360 aussi ouais, ça, ouais, ça, coûte, ça coûte beaucoup plus cher ouais. ça, ouais. et donc alors donc on refait le jeu j'ai je, je, je fait le donc comme je disais, on hein Bravo Donc euh, ça faudrait expliquer avec le, la coupure, que euh, voilà, qu'on a on exactement le même jet. En fait la <rire> caméra a coupé. On refait un jet, on refait le même. C'est magnifique. Moi je trouve... Non là hein, hey, On voudrait le faire qu'on n'y arriverait pas. Ouais non, c'est CD à lui. Hein, c'est si jamais... <rire> tu, euh... tu remarqueras qu'il y a toujours un 1 pour donner l'illusion. Donne-lui en deux autres. <rire> Tiens, vas-y, relance. Je veux 3-4. <rire> As 3, hey, 3 hein T'as le 3 déjà, tu vois! 3-2! Hein bon. Donc, Allez, alors, comme là, je là disais, là, là, là. effectivement, de 1 à 3, on ne fait pas de dégâts. Ouais. De 4 à 5, enfin, 4 et 5, on fait 1 dégâts, et mmh. 6, c'est le critique, mmh. on en fait 2. Mmh. Et certaines, euh, certaines factions, enfin, pour l'esquive, pardon, je reprends l'esquive. Mmh. Donc, les, on esquive à sa vitesse actuelle. Ouais. Donc, un véhicule qui est en vitesse 4, par exemple, il aurait 4D. Là j'ai fait deux dégâts par exemple là je jette il y a deux 6 on va Encore des 6 c'est hein, vois ça aussi. Tu es bien ça, un pli -pli, pli -pli, des... euh... on va refaire des vidéos ensemble. <rire> et donc, donc moi pour je suis le obligé coup... de couper puis de retourner les dés puis de toi, toi, non toi Non tu ça fais, va on a tu ce qu'on ce dont tu as besoin pour expliquer la vidéo, c'est bien. Donc c'est bien hein, t'as vu Ouais, c'est oui, c'est l'expertise des années de jeu, c'est rare quoi. Et donc pour le coup effectivement là dans ce cas-là il y avait deux dégâts qui partaient son esquive il y a deux 6 seuls les 6 permettent d'esquiver donc il esquivé les deux tirs. Donc pour le coup il repart à mais effectivement, on voit par rapport à la stat, euh, c'est un jeu qui favorise l'offense. Mmh. Mais pour euh, pour esquiver, il y a, y a des factions qui ont des compétences spéciales qui leur permettent d'esquiver plus facilement, mmh. tout comme il y a des factions qui permettent d'attaquer plus facilement. Mmh. Et en gros, bah, sur les factions, par exemple, les Américains jouent beaucoup le, le, le fait de faire très mal. Mmh. C'est la course limite. Ils partent du principe que si c'est les derniers en vie, ils ont gagné. C'est les Yankees. Ah, c'est les Yankees. Oh, bah, ils ont bien les gros guns, Et on est bien là dedans. Hein. Les derniers, les mecs, ça explose. Ça, c'est l'idée. Ok, euh... japonais, Miyazaki, il faut imaginer toi drift. Eux, c'est le beau pilotage. C'est mignon, Miyazaki, quand même, c'est hein, un ouais, hommage. ça fait penser. Ouais, ah, mais, on est clair. Ah, moi, j'ai envie de faire une voiture Totoro, par exemple. Ben bah, bah ouais, voilà, j'attends la voiture Totoro. Ah, tu, tu peux déjà faire la, la Kawaii Team. J'ai déjà fait une voiture rose pour le ouais, coup, pour aller ouais, avec eux. Ouais, ouais, effectivement, j'ai déjà vu kawaii, des. Kawaii, celle-là, elle est vraiment chouette. Franchement, je la trouve vraiment super. T'as des voitures Hello Kitty, par exemple, aussi. Enfin, J'ai vu des trucs sur ouais, de mon alors, alors, moi, au, au championnat de. De X-Wing, euh, j'ai vu, hein, vu des... C'était quoi C'était un, un interdictor, c'est ça Un c'est X-Wing, le gros vaisseau euh, en, en Hello Kitty. <rire> voilà, il y avait un beau logo Hello Kitty dessus. Et sinon, il y avait un type qui avait fait euh, toute une série de vaisseaux euh, euh, aux, couleurs de, euh, <coughs> aux couleurs de Mario Kart. Ok, un truc de fou. Mais il avait mis des champignons dessus et tout. C'était des ouais, quoi. C'était des, c'est des fous. C'est des fous. Ouais ouais, le kawaii est très très beau Miyazaki. C'est les styles. Ouais les japonais c'est plus le drift, les américains. Ouais c'est ça. Donc c'est le beau pilotage. Après alors t'as les russes. Donc c'est un monde un peu stéréotypé. Mais toi quelque part vu que c'est une uchronie, tu vois la guerre froide, c'est jamais peut-être jamais vraiment éteinte. Ouais ouais. Voilà c'est Fais-toi plaisir avec les vieux des années 80, c'est un peu ça mmh, le délire. Mmh. Et donc, bah, Michkin, euh, ils ont des armes que personne n'a jamais vues. Donc c'est vraiment des armes, euh, des canons électriques qui rebondissent, euh, des trucs qui t'accélèrent ta vitesse, des téléporteurs, des moteurs nucléaires. C'est un peu le délire. Euh, ensuite, Idris, c'est ce que j'aime bien jouer, moi. Eux, c'est la course, en fait, c'est euh, On Fonce. Ouais. C'est Nitro pour tout le monde, euh, on va le plus vite possible. Et puis, bah, on verra bien ce qui se passe après, mmh, mais mmh. ça cherche à, à jouer la course. Euh, ensuite, Slime, c'est les Australiens, donc euh, eux, c'est un peu c'est le jeu sale c'est ça cherche les collisions surtout c'est ça que que tu es destruction derby de faire aller au temps au foot aussi d'ailleurs c'est ça c'est ça joue au foot comme il joue au rugby les mecs un peu sale et puis la dernière faction enfin du bouquin de base c'est l'amérique du sud alors là c'est complètement l'hommage à la course à la mort la version paul w sanderson de 2000 Ouais ouais c'est une nana qui tient une prison et c'est au lard en gros c'est la victoire contre la libération et puis, ben là, s'ils gagnent pas assez la mort, en gros, ils sont des, des espèces de véhicules cimetières, un peu suicides. Mm -hmm. Et donc, c'est un peu. Il faut un véhicule de police, en gros, un mm -hmm. truc un peu solide au milieu qui va essayer de tenir le plus longtemps possible. Il y a à côté de ça plein de petits véhicules fragiles qui vont aller s'exploser sur les autres. Et euh, c'est un peu le concept. Alors, une Et espèce de faction un peu. Euh, c'est <rire> ça. Histoire de bien exploser <rire> sur les autres. Il y a. chante la question, euh, Forum. Euh, ouais. La, la question sur. La... Comment. Où t'as trouvé le type là Alors À l'échelle. À l'échelle, ça Parce vient d'un jeu. J'ai vu qu'il y avait ouais. une gonzesse aussi. Comment tu fais Ça Alors ça, tu vient fais à... ça vient d'un jeu qui s'appelle Devil's Run. ces figurines-là en particulier. Mais sinon n'importe quoi. Tu cherches juste du, du 20 mm. Donc euh, en, tout ce qui est pareil historique, euh, donc figurines de guerre, euh, deuxième guerre mondiale, etc. 20 mm, ça, ça, ça passe à peu près. Ça donc, passe à peu, à peu, peu près, bien, près ouais. dans, du, dans du majorette. Ok. Bon allez. On va lancer le moteur Oui, on va... Ladies and gentlemen, start your engine. Let's go Let's go C'est parti <rire> En route.